Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020 Nous sommes le 16 août et le mot clé du jour est dramatique. Alors dramatique, bah effectivement, il faut que les histoires le soient absolument, notamment si vous voulez faire perdurer l'intérêt des joueurs et des joueuses. Dans toutes les bonnes séries, les bons films et, et, et les bons livres, les bonnes BD, enfin toutes les bonnes histoires qu'on nous raconte, ce qui nous fait nous attacher aux personnages, c'est en numéro un, évidemment, qu'on se retrouve chez eux, hein, qu'ils qu fassent écho en nous pour qu'on puisse, qu puisse apprécier leur, leurs caractéristiques les plus visibles. Mais en second, c'est justement, une fois qu'on a créé cette, cette empathie, c'est de leur faire rencontrer des choses dramatiques. Il faut que l'histoire ait beaucoup de poids. Il faut que les enjeux soient importants. Et en général, ça passe par, par des moments dramatiques. Il ne faut, il faut pas hésiter. À, à taper, à taper dans le dans le triste ou à taper en tout cas dans le dans le violent, dans le choquant euh, au niveau euh, au niveau storyline, hein, pas forcément au niveau de la description des scènes euh, pour vos personnages. Euh, il faut que voilà que vos joueurs et vos joueuses soient impliqués et ça, ça arrivera principalement lorsque il va arriver des choses euh, fortes à leurs personnages et à partir de là, euh, et bien effectivement, ils vont ils vont se sentir impliqués. Dans un jeu donné, si, si vous voulez écrire un scénario où les personnages vont devoir sauver un illustre inconnu, bon, vos joueurs, vos joueuses sont plutôt sympas et a priori ils vont le faire, le scénario, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites en sorte que la personne à secourir soit un proche d'un de ces personnages, éventuellement un, un PNJ qui a déjà été joué et pas simplement mentionné, et même mieux si vous arrivez à ce que la disparition de ce personnage, le fait qu'il soit enlevé ou qu'il soit disparu magiquement, enfin, ça dépend surtout du jeu auquel vous jouez. Euh, si vous pouvez faire en sorte que ce qui arrive aux PNJ qu'ils doivent sauver est une conséquence de leurs actions précédentes, j'ai quand même l'impression qu'on fait, qu fait écho à beaucoup d'autres vidéos de RPG Day. Tout se recoupe, tout est lié. Du coup, voilà, si vous pouvez faire en sorte que ce soit de leur faute, entre guillemets, eh bien, vous allez encore plus accrocher vos personnages. Il faut que ce soit dramatique. Si euh, le, la femme d'un de vos personnages est enlevée justement parce qu'un autre personnage, un ami, euh, a fait une erreur, a, a vendu la planque de sa famille, euh, a, a insulté la mauvaise personne, et du coup, euh, il y a des répercussions directement sur, euh, sur leur famille proche, là, vous accrochez énormément vos joueurs. À partir du moment où ils ont un petit peu d'empathie pour leur personnage, à ce moment-là, ça va grandir d'un coup et ils vont se sentir extrêmement impliqués, ils vont se sentir touchés et, euh, et la campagne, la campagne gagne vraiment. Donc oui, il faut, il faut faire du dramatique, il faut absolument que vous ayez des scènes dramatiques dans vos campagnes, il faut absolument que, euh, que vos joueurs soient, soient impliqués par ces mêmes drames. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment leur faire vivre des choses assez, assez fortes autour d'une table. Et c'est vraiment, bah vraiment ce qu'on recherche, j'imagine, en général. Le moment épique du roleplay où, où on, est, on est vraiment accroché au travers de son personnage à cette histoire et qu'on veut voilà, dévorer la page suivante du livre et qu'on veut faire la séance suivante de la partie de jeu de rôle. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Nous étions le 16 août pour RPG A Day 2020. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver demain pour la suivante. D'ici là, portez-vous bien Soyez dramatique. Ciao les rôlistes